C'est pas une folle journée Ça tourne par rond Dans ma cabine L'horizon noir m'a dématé Mais je trouve une rade Auprès De ton sourire Oh, mon petit bébé Ton visage est, j'en ai assez Pour avancer tout droit S'il te plaît, mon petit dernier Serre-moi dans tes doigts engrément sur la mer agitée Une lame de fond vient me cogner La vigile Mais dans l'éclat de ta voix lactée Mon beau sémaphore j'aperçois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 ne serait jamais le navire sombré car j'ai dans la cale ma boussole un ange qui me guide un submersible dès qu'il vient se poser sur l'île de mon cœur Et j'en ai assez pour avancer tout droit S'il te plaît, mon petit dernier, serre-moi dans tes doigts